Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ces petites illustrations, des petits bouts. Donc Pour cela, bah je vais tout de suite aller exporter cette image au format PNG sur mon bureau. Donc je vais mettre une qualité de 800, de largeur, hauteur. Euh, voilà, exporter. Hop je vais maintenant ouvrir un nouveau document. Je vais aller dans Fichier Importer. Et je vais importer donc ibupng PNG. Ouvrir. Alors, euh, je vais le lier, valider. Voilà, comme ceci. Je vais diminuer l'opacité à 50%. Je valide. Je vais verrouiller ce calque. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler ILUS. Et ce calque, bien sûr, je vais l'appeler modèle. Voilà. Je me mets sur le qui est verrouillé. Hein. Je me mets sur le calque illustration. Je zoome avec la molette de la souris. Donc avant, j'aurais dû cliquer là-dessus. Voilà. Pour avoir les raccourcis. Je vais sélectionner maintenant l'outil créer des cercles. Donc je place mon premier cercle comme ceci en appuyant sur CTRL. J'appuie sur F1 pour avoir la flèche sélectionnée, pour pouvoir ainsi déplacer mon objet je vais supprimer son remplissage et mettre un contour noir donc en appuyant sur SHIFT et sur le noir ici j'ai un contour de 2 euh, ce qui est peut-être euh, un petit peu beaucoup, Hop, alors pourquoi ça fonctionne pas, voilà je vais mettre ça comme ceci voilà de façon à ce qu'on puisse bien voir ici le 2 donc je vais mettre plutôt à, à les 0.5 je duplique cet objet, donc soit je vais dans fichier, euh, pardon, dans édition dupliquer, soit je fais CTRL D, je peux également dupliquer l'objet en cliquant là-dessus. Donc j'appuie sur CTRL et sur SHIFT. Voilà, comme ceci. Je sélectionne ces deux objets en appuyant sur SHIFT, je les déplace de façon à respecter au mieux le modèle. Bon, oui, enfin. Ouais, bon. Bon on va laisser comme ça, c'est pas grave. Je vais sélectionner maintenant euh, l'outil « Créer des courbes de Bézier. Donc je clique ici, je glisse, je fais apparaître ma poignée. Je me mets ici, je clique, je glisse pour faire apparaître la poignée. Donc là, je n'hésite pas à descendre un peu plus. J'appuie sur « Entrée » pour valider. Voilà, j'ai ma belle, belle courbe. Je clique sur l'outil « Éditer les nœuds » ou « F2 ». Et je clique sur la ligne pour modifier. Voilà, comme ceci. Je déplace le nœud comme ça. Je duplique cette ligne, donc CTRL D. Je me mets sur la ligne et je, je clique, je glisse. Je sélectionne ces deux lignes en appuyant sur Shift. Hop. Voilà. Je fais un rectangle de sélection et je clique ici sur Joindre les nœuds sélectionnés. Je. Sélectionne ici le cercle que je duplique, je le déplace comme ceci. Je vais maintenant jouer avec les flèches de redimensionnement en cliquant sur la flèche et sur contrôle. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est bien. Je duplique cet objet, je le déplace vers le bas, je sélectionne les deux objets, je fais CTRL-, ce qui correspond alors je recommence, c'est comme si on allait dans chemin et qu'on faisait différence à ce moment là vous voyez j'ai cet arc de cercle qui va me permettre de faire l'œil. donc je duplique cet objet je clique une deuxième fois dessus pour avoir les poignées ici pour faire une rotation Hop. comme ceci vous voyez donc là ça me permet d'obtenir un premier cil, je duplique je déplace le petit curseur, vous voyez la petite croix là, je clique, je glisse, je vais la mettre là et je clique sur la poignée ici pour faire une petite rotation, voilà. Je sélectionne ces deux objets, je fais CTRL+, ce qui correspond à aller dans chemin et faire union. Je sélectionne cet objet, je le duplique, CTRL-D, j'appuie sur F2, je clique ici sur le petit nœud et je le déplace vers le bas. Donc cet objet va me permettre de couper cet objet-là en faisant CTRL-. Hop. Et vous voyez maintenant j'ai mes deux petits de petits objets comme ça que je vais pouvoir euh, ben, lier à celui-là, je fais CTRL K ce qui correspond à aller dans chemin et faire combiner je sélectionne maintenant le cercle toujours celui-là, je le duplique, je vais le déplacer ici voilà je vais cliquer sur la flèche ici la flèche du haut J'appuie sur, sur Shift, vous voyez ça me permet de garder, c'est comme si en fait j'ai tiré la, la flèche des deux côtés. J'appuie sur F2, je vais convertir cet objet en chemin de façon ici à avoir les nœuds et de pouvoir les déplacer vers le dos en appuyant sur CTRL. Voilà, j'ai ici activé les poignées de transformation, donc je clique ici et je clique sur CTRL de façon alors c'est pas CTRL, c'est SHIFT, voilà, excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Je vais maintenant réaliser le bec. Alors le bec, euh, moi je vais partir d'un carré, que je vais ici convertir en chemin. Donc je peux faire aussi MAJ, CTRL-C, clac, vous voyez. Je fais une petite rotation, je supprime ici ce nœud, je sélectionne les deux nœuds, et je clique ici sur rendre les nœuds durs qui me permet d'avoir une partie du bec donc je duplique cet objet ctrl D je fais un retournement horizontal où je peux appuyer sur H je le place correctement pour le placer correctement nous avons ici le magnétisme alors activer le magnétisme par rapport au nœud ici je vais zoomer en cliquant sur la molette et si je déplace cet objet vers l'autre vous voyez automatiquement il est attiré comme ceci c'est parfait je vais maintenant réaliser ce petit élément là donc on va faire comme un petit cœur donc je clique je glisse je me mets ici je clique je glisse je me mets ici je clique je glisse j'appuie sur contrôle pour que les poignées soient bien à la verticale j'appuie sur entrée j'appuie sur f2 pour pouvoir manier plus facilement les poignées tac voilà je sélectionne ici ces deux nœuds et je vais les aligner, donc je fais apparaître la palette alignée ici, en cliquant là et j'aligne ici les nœuds, l'un par rapport à l'autre. Voilà, je duplique, j'appuie sur H pour faire donc un retournement horizontal, le magnétisme est toujours activé, je me mets bien ici, je déplace et en principe, hop, les deux nœuds sont bien l'un au-dessus de, au de l'autre. Je sélectionne ces deux objets, je fais CTRL-K, ce qui correspond à combiner. Maintenant je n'ai plus qu'un seul objet, je fais un rectangle de sélection de façon à sélectionner ici quatre nœuds et je fais joindre les nœuds. Voilà. Je vais utiliser maintenant l'outil créer des cercles et des ellipses pour faire les petites pattes. Hop. Une première, je duplique. Je la pousse un petit peu vers le haut, je sélectionne celle là, je duplique. Voilà, je sélectionne ces trois objets et je les je fais distribuer, voilà, pour qu'il y ait une distance équivalente entre les petites doigts de pied, là, enfin les petites pattes, pardon. Hop. Parfait, je recommence à faire une petite ellipse, je sélectionne l'outil ici, euh, sélectionner et transformer les objets. Je clique une, une fois en plus sur cet objet pour avoir les poignées ici, pour pouvoir l'incliner. Voilà, et je déplace mon objet de façon à obtenir l'aile voilà il ne me reste plus maintenant qu'à dupliquer ces éléments là de l'autre côté mais d'abord je vais mettre je vais mettre la couleur donc pour cela je vais dans le modèle et je repasse à 100% avec l'outil éditer les nœuds je sélectionne cet objet, j'utilise la pipette, donc je clique ici, ou je sélectionne F7, je clique sur F7, voilà je mets la couleur, je passe à l'objet ici de l'autre côté, F2, j'appuie sur F7, je lui mets la bonne couleur, ici je mets un noir, là je vais mettre une couleur blanche, tac, celle là je vais mettre un marron, hop, comme ceci, alors je vais descendre un petit peu cet objet, comme ceci, le sourcil, bah la couleur marron qui est là, le corps, c'est ça, alors j'appuie sur F1, je place cet objet à l'arrière-plan. Pour l'aile, une couleur marron, j'appuie sur F1, je place cet objet à l'arrière-plan, je sélectionne les petites pattes, F7, et je mets la bonne couleur. Euh, J'en profite pour les grouper, alors pour grouper c'est CTRL G, ou on peut également cliquer là-dessus. Et je place cet objet à l'arrière-plan en cliquant là où on peut appuyer sur aussi sur le clavier sur fin. Alors ici j'ai oublié de mettre la couleur, que ça doit être une couleur blanche. Voilà, je le déplace euh, tout doucement, je le descends dans la pile. Hop, c'était trop, je remonte ici. Alors je vais grouper le bec, je fais CTRL-G, je vais grouper ici l'œil, CTRL-G, voilà... Et je vais grouper l'aile et les petites pattes, CTRL-G. Euh, ben je vais sélectionner tout ça et je vais supprimer le contour. Donc j'appuie sur Shift et sur la croix. Tac. Alors j'aurais pu aussi bien sûr aller ici dans... Il y a beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà, dans contour et cliquer également sur la croix. C'est la même chose. Euh, je vais aligner le bec par rapport au, à mon corps, avec ici aligner et distribuer, là c'est bon. Donc je vais cloner ces objets en cliquant là-dessus, alors pour cloner c'est là, Alt-D ou on clique sur cette icône. Je fais après un retournement horizontal et je déplace ces objets en appuyant sur CTRL. Voilà comme ceci, donc l'aile et la patte, et eh ben je vais les descendre à l'arrière-plan le bec, je vais le monter au premier plan. Je vais masquer maintenant dans la palette des calques. Alors, pour faire apparaître la palette des calques ici, c'est Maj Ctrl L. Et je masque ici mon modèle. Alors, je vais correctement aligner cet objet. Comme ceci. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas Ouais, ça doit être les yeux en fait qui sont pas bien alignés je pense donc je sélectionne les deux yeux on coche cette option de façon à ce que Inkscape considère ces deux objets sélectionnés comme un groupe et on sélectionne le corps et on fait maintenant donc ici dernier sélectionné et je fais donc aligner selon le centre c'est marrant je sélectionne les ailes et les pattes je, donc toujours c'est toujours coché ici je sélectionne le corps et hop c'est bon il y a un souci là euh, ta ta ta ta ta. pourquoi c'est pas bien aligné c'est peut-être que ces deux nœuds sont pas bien alignés non c'est bon Hop. Ah, c'est peut-être le bec bon bah ben c'est pas très grave je vais cacher ça voilà comme ceci alors je m'aperçois que le sourcil est devant moi je veux qu'il soit derrière donc soit je, sais, je rentre dans mon groupe je double clique je rentre dans mon groupe et je sélectionne cet objet soit si je veux pas rentrer dans mon groupe je peux sélectionner l'objet avec la touche F2 Repasser en mode objet en cliquant sur, en appuyant sur F1 et descendre cet objet-là derrière donc les, les yeux. Je fais apparaître maintenant la palette euh, pardon oui euh, les calques. Je clique ici sur l'œil pour faire apparaître le modèle. Et maintenant une fois que ceci est fait, je groupe tout ça, je le duplique et je peux m'amuser donc je dégroupe. Et je peux réduire maintenant facilement. Hop. Alors, euh, ce que je vais faire, je vais réduire la totalité du personnage. Comme ceci. Je vais baisser les yeux. Hop. Je vais agrandir le bec. Le passer en arrière. Alors, c'était trop... Comme ceci. Alors au niveau des yeux, je vais faire donc un retournement vertical. Alors ici, ça doit pas être. Je vais être obligé de supprimer ici ce, ce clone qui doit correspondre à ici en fait, je pense. On va vérifier ça. Si je change la couleur là, voilà. Ouais, c'est ça. Donc ce clone-là est lié à celui-là. Donc je vais être obligé de le supprimer. Et de refaire des clones ici. Alt D, H. J'ai le magnétisme qui m'embête là. Hop. Je sélectionne ces deux, le corps, et j'aligne tout ça correctement. Ainsi que pour les pattes et les ailes. Hop, loupé. Je n'oublie pas de sélectionner le corps. Voilà. Je passe cette partie là à l'arrière. Voilà, comme ceci. On n'oublie pas d'enregistrer ce que j'ai oublié de faire. Et on enregistre. Donc maintenant que vous avez compris le principe, je vous laisse faire les deux petits personnages ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.